Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour, QSD, qui a un véritable parti pris cette semaine pour vous parler tout au long de la semaine de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et le premier rendez-vous de cette semaine, c'est avec Gaëlle Lacoma, qui est notre invitée. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chingan. Vous êtes inspectrice du travail à la dette. Alors, la dette, c'est un mot, allez, un peu. Euh, comme ça, qu'on n'arrive pas à maîtriser. c'est pas de l'anglais euh, Non, que Alors, ce n'est pas de l'anglais. Ouais. derrière le sigle, en fait, ça désigne la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et pour, pour peut-être situer vos téléspectateurs, auparavant, donc jusqu'au euh, 1er avril, ça s'appelait la DIEC. Vous avez ouais. notamment les services d'inspection du travail, les services de renseignement généraux. Entre voilà, autres. Remplacé aujourd'hui par la Dette, qui s'implique pleinement dans Tout cette semaine euh, dédiée à ces personnes en situation de handicap. Mais dans l'environnement professionnel, justement, on doit bien euh, comprendre quelle est la notion de handicap dans ce type d'environnement. Alors, précisément, lorsqu'on parle de handicap, on parle de l'environnement de ces personnes. Concrètement, euh, ces personnes se voient euh, limitées, restreintes dans leurs interactions avec d'autres personnes. Et euh, si vous voulez, il y a, en termes d'aboutissement, il y a un impact euh, sur tout ce qui est euh, euh, déficience sensoriel, donc ça peut être au niveau de la malentendance ou bien okay. voilà euh, ça peut être moteur c'est psychique également vous avez également les euh, handicaps de type cognitif donc vous voyez il y a une pluralité euh, s'agissant des handicaps bien que la représentation la plus forte ce soit le handicap moteur dans une chaise et, et, et l'idée c'est de dire que handicap ne veut pas dire forcément frein à l'emploi, frein à l'embauche tout à fait, euh, nous parlons nous à la Dette mais aussi avec un partenariat notamment dans les cadres du Plan régional d'insertion du travailleur handicapé. Nous parlons d'abord de développement de compétences, oui. de compétences à accompagner, de compétences à maintenir, parce que vous avez aussi les questions d'usure professionnelle, de, de, des insertions professionnelles, de maintien d'emploi. Et il s'agit finalement ben, de voilà de maintenir des talents, des savoir-faire dans un cadre professionnel. Alors concrètement, comment s'inscrit le rôle de la dette Parce qu'on imagine que ce sont des relations multipartenariales euh, pour fait, arriver oui. justement à, à ce que une personne en situation de handicap et un employeur peuvent trouver eh bien, le chemin qui va les guider euh, ensemble. Tout à fait. Alors pour votre pleine information, vous avez euh, la dette qui est au niveau de la région pilote euh, régionale, si le cas de le dire, en matière de politique publique euh, en faveur des personnes en situation de handicap et portant notamment sur euh, l'emploi. Euh, vous avez notamment au niveau de la dex dans une relation inter-service, des relations avec les services d'inspection du travail qui peuvent nous relayer des situations de dégradation de l'état de santé euh, au travail oui. ou euh, d'éventuels licenciements pour inaptitude. Et l'idée ensuite, c'est de mettre en relation les personnes qui nous ont été reliées vers les services dédiés. Également, euh, nous... On, on comprend en tout cas oui. qu'il y a un véritable accompagnement. Tout à euh, fait. Ça veut dire que la personne n'est pas lâchée dans son environnement non, professionnel. Non, non, non. Euh, il y a un suivi, il y a voilà. effectivement une mise en relation entre l'employeur et différents services. Tout à fait. Donc je vous parlais de ce qui se passait au niveau de la dette, mais oui. aussi on a un partenariat avec euh, euh, notamment des acteurs qui sont singulièrement investis sur le territoire et qui ont une, une offre de services à Assez diverses en matière de maintien en emploi, euh, d'accompagnement pour le recrutement, pour l'accès à la formation, euh, notamment à l'alternance la, hein, et l'alternance aménagée. On part du principe que on est d'abord sur du doigt commun et ensuite, en cas de besoin, selon le profil, on est sur des aides compensatoires proposées notamment par GFIP pour le secteur privé oui. ou pour le FIP. Et vous avez le Cap Emploi qui mobilise l'ensemble de ces aides, notamment pour un accompagnement effectif de ces personnes. D'autant qu'on peut le dire, l'emploi de la personne en situation de handicap ne doit plus être un sujet tabou, c'est même pour cela qu'il y a cette semaine européenne dédiée. Vous avez tout à fait oui. compris, ça ne doit pas être un sujet. Et effectivement, s'agissant de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'idée c'est vraiment de mettre une focale sur ces personnes, et encore une fois, sur d'abord leurs compétences à accompagner, sur les savoir-faire à, voilà, à, à mobiliser, euh, ce d'autant plus qu'on est quand même dans un territoire où, euh, s'agissant de l'obligation d'emploi des travailleurs oui. handicapés, qui est fixé au niveau national à 6%, on est quand même dans le secteur privé à 2,71% et dans le secteur privé à 3,39%. Donc vous comprenez qu'il y a de quoi faire oui. ensemble pour pouvoir changer la donne. Est-ce que justement vous avez le sentiment que d'année en année les choses évoluent positivement, qu'on a de moins en moins d'a priori sur ce type de situation Alors je vous dirais que sur ce poste, j'y suis depuis deux ans, euh, s'agissant de l'approche des employeurs et notamment les partenaires sociaux euh, en bilatéral, on voit bien qu'il y a une volonté de faire, mais on va dire que par rapport à nos attendus, euh, l'aboutissement n'est pas encore effectif. Donc il y a encore du travail pour acculturer, pour faire bouger les lignes et pour euh, notamment s'agissant des euh, partenaires sociaux pour que ça devienne finalement... Euh, un sujet de dialogue social euh, mmh. à travers la qualité de vie au travail ou bien en matière de, de, de santé au travail. En tout cas, euh, mmh. vraiment faire bouger les lignes. L'idée de cette semaine, c'est que les cibles, pas la cible, parce qu'on on imagine que vous essayez de toucher aussi bien les employeurs potentiels que les familles aussi qui, qui ont des personnes en situation de handicap en disant qu'il y a de l'espoir. On peut trouver effectivement un projet professionnel. Vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est de vraiment... Euh, voilà, donner un espoir, donner un espoir de projection de ces personnes sur une, une employabilité. Et euh, pour les aidants qui voilà, se posent des questions euh, sur le devenir de, de leurs proches, et leur dire que via l'alternance accompagnée avec les aides compensatoires, via différents dispositifs, je pense à l'emploi accompagné, je pense au fait, à la, euh, au fait de mobiliser ce qu'on appelle les référents handicap, notamment dans les entreprises de plus de 250 salariés ou bien dans les CFA, Hein, ce sont des obligations de, qui datent de 2019 et de 2020. L'idée, c'est vraiment de booster, à culturer les uns les autres sur le fait qu'avant le handicap, non pas qu'on est dans le déni ouais, hein, du ouais. handicap, hein, mais il y a d'abord des personnes qui pour lesquels franchement le seul handicap c'est le fait de ne pas s'épanouir professionnellement mmh, oui. voilà oui. et puis euh, rappelez également que le handicap peut un jour ou l'autre tous nous concerner et tout à, à fait monsieur Schengen parce oui. que c'est vrai que s'agissant du handicap vous avez seulement 20% des personnes qui le contractent à la naissance oui. et sinon le reste ben, c'est au cours de la vie notamment des activités euh, de loisirs, ou bien malheureusement via une maladie professionnelle ou une maladie, euh, une maladie euh, qui n'est pas professionnelle un accident bon, de travail, accident, un accident non, arrive, Voilà, oui. donc, finalement, personne n'est à l'abri. Et lorsqu'on parle de handicap, euh, finalement, c'est juste travailler en amont sur ce que nous pourrions connaître. Je ne le souhaite pas, mais oui. c'est ce que nous pourrions éventuellement connaître. Et justement pour montrer que ces maillages sont possibles, il y a un temps fort, on va terminer avec, oui. de cette semaine. C'est le duodé jeudi 18 novembre. duodé c'est en fait l'idée d'associer de, des personnes euh, dans leur environnement professionnel. Comment Alors, ça va se passer Effectivement, si vous voulez, c'est une initiative qui part de l'Irlande. Hein, voilà, oui. Et c'est la sixième édition. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une jonction entre un, une personne en situation de handicap, qu'elle vente, qu voilà, qu vente ses qualités professionnelles ses, euh, ses, ses atouts Auprès d'un professionnel, et c'est vraiment un, un, un tremplin, un, un levier d'employabilité. Et si je peux témoigner, l'année dernière, j'avais fait un duo avec une personne charmante, pleine de peps, euh, et qui aujourd'hui, parce que voilà, nous avons gardé le contact, hein, c'est pas juste une journée, mais oui, moi j'ai oui, fait oui, le choix oui. de garder le contact, et qui euh, aujourd'hui euh, travaille à, à l'agence Pôle emploi de, de Bouillon. Oui, Vous voilà. voyez comme quoi, ça donne de l'espoir. Merci en tout cas pour ce message. Vous l'avez compris cette semaine question sans détour va véritablement se consacrer à cette situation des personnes handicapées mais pour l'emploi on parle bien de leur professionnalisation et on enchaînera toute la semaine. Merci QSD revient très bientôt.